Euh, du SDLR est euh, composé donc, de sept personnes, donc euh, il y a moi-même, Valérie euh, Pichot, la, la directrice, Marie-Christine Fournier, que vous avez entendue tout à l'heure, euh, qui s'occupe euh, aussi du soutien aux entreprises et euh, également de la politique Mada, mais aussi euh, elle a un, une mission par rapport à, à l'immigration. Nous avons Marie-Andrée Allary, qui est commissaire au développement touristique, Achirou Nassirou, qui est spécialisée dans les finances, Vanessa Munoz, qui s'occupe du développement local et social, Lucie Didier, qui est sur le communautaire, et Patricia Degré, qui est notre assistante. Alors, notre réunion va se dérouler en deux temps, comme je vous le disais. On va tout d'abord parler de la subvention salariale si Myriam est avec nous, je ne sais pas si elle a à nous rejoindre. Oui, c'est là. Génial. Donc on va commencer par la subvention salariale. Ce que je vous propose, c'est de la laisser Myriam nous exposer le, le, le sujet. Notez toutes les questions que vous avez dans le clavardage. À la fin de l'exposé de Myriam, on prendra les questions et on lui adressera. Ensuite, on donnera la parole à Monsieur Gagnon pour le PACM et on fera de la même de la même façon. Donc euh, donc voilà. Je vous remercie aussi, mais je crois que tout le monde l'a fait, c'est de couper son micro de manière à ce qu'il n'y euh, bah, ait pas trop d'interférences avec euh, avec les bruits euh, les bruits internes. Donc euh, Myriam, bah, je vous donne euh, je vous je vous donne je vous laisse la parole. Excellent. Donc, euh, comme expliquait euh, Madame Chou, mira de rentrée de chez Alliance euh, Ressources Humaines, donc euh, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu en quoi consiste la subvention salariale d'urgence du Canada, puis comment faire votre demande, puisque vous pouvez peut demander vos subventions euh, depuis lundi dernier. Donc, euh, les subventions salariales, en fait, c'est un programme qui est fédéral. L'objectif un peu de tout ça, c'est de relancer l'économie, donc de permettre aux entreprises de, de retourner sur leur rail, euh, puis de payer leurs employés aussi. Euh, grosso modo, la subvention, c'est une subvention de 75 du salaire des employés, bien sûr, jusqu'à un maximum de 847 dollars euh, de façon hebdomadaire par l'employé. La subvention, bien sûr, rétroactive au 15 mars dernier. 15 mars, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où il y a eu un décret comme quoi euh, il y avait le décret d'urgence euh, au niveau fédéral et provincial. Euh, et je voulais juste vous mentionner aussi que toute somme qui va vous être remise euh, est imposable. Donc, c'est très, très important euh, à le savoir. Euh, quand on parle de salaire aussi, je veux savoir, euh, les salaires, vraiment, c'est toute forme de rémunération qui est remise à l'employé. Donc, ça, c'est une de taux offert ou, par exemple, de commission lorsqu'on si est des employés là, qui sont comme commission, par exemple, des vendeurs. Pour être admissible, bien sûr, il faut être un, un employeur admissible. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Pour bien sûr avoir remarqué une baisse de nos revenus, puis il faut avoir un compte de paye auprès de l'Agence du revenu du Canada, Stata, qui il avoir des transactions qui se passent aussi là, eh, au Canada. Et, en fait, au niveau de la perte de, de, de questions, si vous me le permettez, on va la faire à la toute fin. Eh, je crois que Mme Tichot en fait ramassé les, les questions de tous eh, les participants. Eh, donc, eh, on peut passer à la suivante. Donc, les employeurs admissibles, c'est extrêmement large. En fait, c'est à peu près tous les employeurs. Sauf euh, la fonction publique, donc c'est-à-dire euh, les institutions publiques, écoles, hôpitaux, par exemple, municipalités. Donc, c est, c est, il y a énormément de gens là, qui euh, peuvent y avoir là, accès. Je vous ai mis en fait en détail en, en quoi ça consistait, mais à peu près euh, tous les employeurs de la MRC Matamouille ont accès à cette subvention-là. Bon, ensuite quand on parle de base de revenus, c'est important en fait que je mise un petit peu là-dessus parce que la base de revenus est différente d'un mois à l'autre. En fait, il y a trois périodes qu'on peut avoir accès. La première période est vraiment du 15 mars au 11 avril. La base de revenus est de 15 Pourquoi 15 Parce que bien sûr, en fait, le décret d'urgence est fait en milieu de mois. Donc, la plupart des entreprises avaient des revenus euh, normaux là, avant le, le 15 mars. Et après ça, pour les deux, les deux autres périodes, c'est une base de revenus de 30 donc là, c'est beaucoup plus euh, élevé. Il faut aussi, je vous explique au niveau du revenu de référence, parce que bien sûr, si on veut calculer notre base de revenus, on se réfère à quoi? On a deux choix. Soit qu'on se réfère euh, au mois de l'année dernière, donc par exemple du mois de mars 2019, où on se réfère à la moyenne de janvier et février 2020. Sachez que lorsque vous prenez une base de revenus de référence, vous devez l'appliquer pour les autres périodes. C'est-à-dire que si vous dites moi je vais appliquer en fait le mois de l'année précédente, vous devez prendre toujours cette référence-là pour faire votre demande pour les deux, deux et trois intérêts qui est le 12 avril ou 9 mai, puis du 10 mai au 6 juin. Euh, aussi, dans le fond, quand on parle euh, de, de, de base de revenus, il y a deux méthodes en fait comptables euh, qu'on peut prendre. Puis une des méthodes comptables, c'est vous qui le, le sachez laquelle méthode vous utilisez là, pour votre, euh, votre entreprise ou c'est votre comptable qui va le savoir très facilement. C'est-à-dire qu'on a soit la comptabilité de caisse, où on a la comptabilité d'exercice, c'est que ces deux méthodes sont très différentes quand on calcule en fait nos revenus. Donc, il juste préciser que moi, je n'ai pas la réponse. C'est vous, votre comptable, qui va savoir laquelle vous utilisez là, dans votre entreprise. Euh, quand on parle de revenus gagnés, bien sûr, c'est soit la vente de, de marchandises, la prestation de services ou de ressources par d'autres personnes. C'est vraiment des, des revenus, je veux préciser. Et je l'ai aussi euh, le précisé qu'on s'en fait, une prestation de subvention des salaires. Si vous avez des employés qui euh, reçoivent du PCU, hein, qui est la prestation en fait euh, d'urgence pour les personnes, euh, vous ne pouvez pas en fait les mettre dans votre calcul là, pour demander une subvention salariale. Vous comprenez que le PCU, qui est la prestation vraiment de, de, de, de salaire, mais pour la personne individuelle, puis la subvention salariale, c'est deux personnes, ces deux entités distinctes, donc qui ne, qui ne se cumulent pas ensemble. C'est-à-dire que si j'ai des employés qui en ce moment demandent du PCU, je ne peux pas demander au gouvernement qu'il me rembourse leur salaire parce qu'en ce moment, je ne les paie pas. Donc, je voulais vraiment le, le préciser, c'est important. Euh, au niveau de comment on calcule notre montant de subvention, euh, en ce moment, le gouvernement fédéral a mis un calculateur, donc c'est une, une, un fichier Excel qui est extrêmement bien fait. Puis la feuille de calcul nous permet en fait euh, de, de calculer certaines données qu'on aura besoin lorsqu'on va faire notre demande auprès de l'Agence de revenus du Canada. Donc, le but c'est d'entrer les montants dans la feuille de calcul. Euh, il y a comme trois onglets dans la fiche Excel. Je vous ai mis un petit peu plus loin là. Le, le lien pour avoir accès à, à, au fichier Excel. Donc, euh, c'est qu'il y a des onglets, puis ça va nous permettre très facilement de voir les montants qu'on va avoir besoin d'inclure dans notre demande auprès de l'Agence du Revenu du Canada. Et dans, les, euh, dans tout ça, en fait, il faut savoir aussi que dans la subvention, le SSC, la subvention salariale d'urgence du Canada, euh, bien sûr, euh, il va falloir déduire la subvention temporaire d'urgence, qui est le 10 Ce que ça veut dire, c'est au lieu qu'on reçoit moi, si un 75 en fait de subvention, c'est un 65. Je qui m'explique, c'est que le, le 75, en fait, euh, qui est la subvention salariale d'urgence, il faut déduire de 10 qui est la subvention temporaire. Sachez que la subvention temporaire, vous devrez la calculer vous-même, c'est-à-dire que l'Agence du revenu du Canada euh, n'inclut pas de calculateur ou quoi que ce soit pour qu'elle puisse là, obtenir le montant. Donc, par là, si vous faites affaire, par exemple, avec une firme comptable, euh, vous avez tout intérêt là, à l'utiliser pour être sûr en fait, d'avoir le, le bon montant. Parce qu'en plus aussi, euh, je fais une petite parenthèse, mais le, la subvention salariale temporaire de 10 ce n'est pas un chèque qu'on a accès ou un dépôt direct, par exemple. Euh, la subvention temporaire de 10 c'est vraiment quand on fait nos déductions à la source hein, auprès du gouvernement, donc nos impôts, c'est que si, par exemple, on avait 2000 à chaque mois à l'heure versée, bien, à chaque mois, on va enlever le montant qu'on avait le droit. Donc, encore là, c'est pour ça ce que je vous dis, si vous avez un comptable, vous avez tout intérêt à l'utiliser pour être sûr d'enlever de, de, le montant que vous avez droit de vos déductions à la source. Euh, aussi, dans les montants, là, vous allez voir dans le calcul du montant de subvention, on fait tous les montants, euh, par exemple, pour les employés qui bénéficient d'une prestation de travail partagée avec l'assurance-emploi. Ça peut qu'on inscrive zéro parce que ce n'est vraiment pas tous les employeurs qui ont fait une demande de travail partagé. Donc, ça peut que vous l'ayez utiliser, mais ce n'est pas tous les employeurs. Puis aussi, il faut entrer le remboursement des cotisations de l'employeur pour tout employé en congé payé. Je vais vous expliquer plus tard en quoi ça consiste, un congé payé. Ce qui est important aussi là, à savoir, c'est que tous les documents ou les renseignements que vous allez entrer, c'est vraiment important de vous faire une copie. Euh, donc, euh, soit une copie que vous allez avoir là, directement dans votre ordinateur, ou même de faire imprimer là, toute demande, ou même le calculateur, c'est un fichier Excel, donc vous pouvez là, imprimer là, ce que vous allez entrer comme information. Euh, moi, je serais même deux si j'étais vous. C'est-à-dire que le gouvernement pourrait euh, aller dans les fichiers, vous demander en fait les fichiers. Vous avez calculé la, la bonne chose. Donc, c'est bien de, de conserver en fait vos preuves. Et donc, euh, en fait, vous voyez là, le, le site web que je vous ai mis, c'est pour avoir accès au calculateur. Donc, c'est simplement de télécharger le format Excel. Euh, il est vraiment très bien fait. Dans le format Excel, il faut juste choisir le bon onglet. Dans le fond, ce pas compliqué. C'est soit de savoir si vous payez vos employés euh, à la semaine ou à la quinzaine. Donc, on va choisir le bon onglet en conséquence, tout simplement. Excellent. Donc, il ressemble à ça un peu le, le fichier Excel. Là. Je vous ai fait un, un imprimé écran là, pour que vous puissiez savoir à quoi ça ressemble. C'est vraiment bien fait. Là. Pour être honnête, je l'ai essayé moi-même. Donc, on a le choix soit de, de faire un calcul par lot optionnel, tout simplement ça, ou euh, de le faire vraiment un calcul pour tous les employés, c'est-à-dire vraiment on le fait là, un à un tous les employés. C'est sûr que si par exemple vous êtes une entreprise qui a cinq employés à la charge, vous pouvez très bien le faire là, un à un. Comme vous voyez, c'est pas compliqué, ça va vous demander là, la rémunération brute, hebdomadaire, moyenne, du 1er janvier au 15 mars. Et après ça, va vous va demander semaine 1 avec les périodes après. Tout se fait euh, automatiquement, c'est ça aussi, je veux vous rassurer, là, vous avez simplement entré vos données de paye, puis la, le, le total de la période là, se fait automatiquement, donc vous n'avez rien à toucher, puis dans le premier onglet qui se nomme « Instructions et résultats », tout se fait automatiquement, le transfert des données se fait, donc c'est vraiment très très simple d'utilisation, Puis quand vous allez avoir entré toutes les données, vous retournez dans « instruction et résultats » et là, les trois montants que vous devez euh, apposer dans votre demande euh, apparaissent automatiquement parce que toutes les formules sont déjà inscrites. Donc, c'est vraiment fort simple à utiliser. Bien sûr, il faut vraiment le télécharger et l'enregistrer par la suite. Donc, comme je le mentionne, c'est que les résultats vont être compilés dans le tableau. Tout est déjà transposé, donc vous allez avoir vraiment les trois montants ou les trois données que vous devrez utiliser là, pour faire votre demande de subvention en ligne. Donc c'est vraiment là, très très bien fait à ce niveau-là. Donc vous allez après ça reporter vos résultats eh, qui ont été obtenus à l'indicat calculatant, vous allez vraiment le mettre là, en ligne quand on va sur le site de, de, de l'agence du revenu du Canada. Puis là, je vous allez rapporter là, vos, trois, euh, vos trois données. Donc, encore là, le nombre total d'employés admissibles, la rémunération admissible totale payée à ces employés-là. Puis la subvention, le SSUC de base totale. Donc, de toute façon, vous n'allez même pas vous casser la tête. Les trois montants sont déjà calculés là, grâce au calculateur. Donc, c'est simplement ça. Quand j'ai mentionné euh, les congés payés, vous avez des employés en fait qui ont des congés payés. C'est si vous avez des employés qui ne travaillent pas, donc qui sont à la maison, mais que vous avez décidé de payer. Donc, ils ne demandent pas de PCU, mais que vous, euh, en tant que très bon employeur, vous avez dit, je vais les payer à, à être à la maison parce que, par exemple, je ne veux pas qu'ils s'en aillent, je veux vraiment qu'ils conservent un lien d'emploi avec moi ou quoi que ce soit. Dans très peu de cas, on va comprendre là, que... Euh, vous allez avoir un montant indiqué. Je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui ont des, euh, des employés en congé payés. Si ce n'est pas votre cas, si vous dites « mais moi, j'en ai pas de personne que je fais à être à la maison », vous allez inscrire « zéro ». C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, vous allez juste inscrire « zéro » parce que ça ne vous concerne pas. Donc, je vais juste vous le mentionner. Euh, à l'étape numéro 5, comme j'ai mentionné, c'est là que vous devez indiquer le montant de la subvention temporaire salariale de 10 Donc, encore là, il faut être certain de notre montant parce que si on invente un montant où on y va à peu près, et on comprend qu'encore là, ça, ça va biaiser en fait le résultat. Puis on s'entend que le gouvernement était quand même très clair, donc il ne veut pas qu'il y ait des déclarations euh, qui soient frauduleuses et ça, c'est tout à fait comprenable. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr de nos chiffres. Euh, donc, c'est ça. Puis, la dernière étape, ça consiste vraiment à obtenir le montant total pour faire la demande de SSUC. C'est qu'en en fait, vous allez, vous voyez par exemple dans l'imprime le, écran que j'ai indiqué, il est marqué vraiment à la dernière ligne, votre demande de SSUC, est sujet à la vérification, ligne H. Et là, ça donne en fait le montant que vous auriez le droit pour... La période. Donc, ça va vous donner une idée, puis après ça, vraiment, ça va être votre demande officielle auprès de l'Agence du Revenu du Canada, mais en premier, vous devez euh, avoir toutes les données par le calculateur. Laissez-toi, en fait, euh, au niveau fédéral, très bien fait, il va vraiment par étapes, et la dernière étape est vraiment la demande officielle auprès de l'Agence du Revenu du Canada. Donc, je tenais à spécifier. Et quand on veut faire la demande, on a trois options. Et en fait, la première, c'est vraiment à faire par, avec notre dossier d'entreprise. Donc, la plupart des employeurs ont déjà euh, un dossier d'entreprise auprès de l'agent du Revenu du Canada. Ça peut vous dire, mais moi, je n'ai pas mes codes. Ça arrive à plusieurs. Si on fait affaire avec un technicien comptable ou une firme comptable, ça peut être eux qui ont les codes tout simplement. Et donc, ça se peut que vous ne les ayez pas, mais juste à le demander. Puis, ils vont vous les fournir là, aisément. C'est ça aussi, ça peut être votre firme comptable qui fasse la demande pour vous. Ça, c'est à voir, en fait, avec le genre de contrat que vous avez avec eux. Je n'ai pas la réponse malheureusement à ça. Euh, la deuxième chose, en fait, c'est les représentants des entreprises pour en faire une demande à l'aide des représentants d'un client. Donc, comme je le mentionne, mettons un comptable qui va faire la demande pour son client va aller à l'option 2. L'option 3, c'est ceux, est, en fait, qui ne sont pas capables d'avoir la accès à l'option 1 ou 2. Donc, on va y aller via un, un genre de formulaire web, je peux dire ça comme ça, pour remplir encore une fois la demande. Quand on est fait la demande, puis qu'on est admissible, euh, sachez que ça prend environ là, 10 jours ouvrables avant qu'on reçoive ça notre dépôt direct, bien sûr, si on est inscrit, ou si, en fait, euh, on n'est pas inscrit au dépôt direct, va être avec un chèque qui va nous être envoyé par la poste. Bien sûr, c'est sûr que le délai là, peut être un petit peu plus élevé, je ne vous le cacherai pas. Hum, puis aussi, sachez que quand on est admissible, il y a trois périodes. Hein? Comme vous le voyez, en ce moment, le gouvernement le fait pour trois périodes seulement. Ce Qui va le prolonger? Dieu le sait, j'en ai encore aucune idée. Mais pour moi, c'est pour trois périodes. Quand on est admissible à la première période, sachez qu'automatiquement, on est admissible à la deuxième pas nécessairement la troisième, mais le gouvernement a fait en sorte de faciliter, je vous dirais, le, votre accès. Donc, si vous êtes accepté, mettons, si vous êtes admissible pour la période numéro un qui concerne le mois de mi-mars à la mi-avril, vous êtes automatiquement admissible à la période suivante qui est la mi-avril à la mi-mai. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous ai mis là en pièce, en fait, dans le PowerPoint, le numéro là, de l'Agence de revenus du Canada. Et, Vu que vous avez de, plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre. Si c'est une question qui est très comptable, je ne vous cacherai pas que ça va être euh, votre comptable, votre technicien comptable qui va être la meilleure personne là, pour euh, vous expliquer euh, le tout. Euh, je ne sais pas, euh, Madame Chou, comment vous voulez qu'on fonctionne pour les, euh, les questions, comment vous voulez que j'y réponde. Marie-Christine, est-ce que tu peux nous... Euh, on va regarder les questions. Oui, peut-être. Je les ai tous notés. Excellent. Donc, euh, je te laisse poser les questions. Et Puis, Myriam, si vous pouvez répondre, euh, tant mieux. Sinon, ben, on va regarder, puis on va voir si on arrive à voir les, euh, les réponses autrement. Excellent. Euh, Est-ce que la rémunération, ça inclut aussi les vacances payées? Euh, si, la perme, si la personne est en vacances, oui, parce que c'est de la rémunération en fait. Là, au lieu que je la paye, euh, parce qu'elle travaille, je la paye en vacances. Donc, oui, c'est de la réunion. Mais il faut vraiment que ça soit pour la période. C'est ça, ça que, je ne sais pas, mettons le mois de mars, ça a donné que la personne, elle, elle avait des vacances depuis le de début. Donc, j'ai payé des vacances. Puis, elle n'a pas eu accès au PCU. Ça, j'ai payé des vacances. Oui, ça fonctionne. Euh, Est-ce que nous pourrons avoir accès au PowerPoint? Bien sûr. Oui. <rire> Ensuite, y a-t-il une masse salariale minimale? Non. Parfait. Euh, les revenus gagnés n'incluent pas les revenus perçus d'avance pour l'été, par exemple. Ça dépend de votre, justement, là, ça, ça dépend de votre exercice si vous êtes euh, dans la comptabilité de caisse ou euh, l'autre, comme je Parce que les deux ne le calculent pas d'avance. Il y en a un que c'est les revenus qu'on on encaisse immédiatement quoi accès ça, puis il y en a un qui c'est perçu d'avance. Ça dépend, c'est quoi votre méthode de comptabilité à ce moment-là? Euh, « Si on ne se classe pas pour mars, mais pour avril, pouvons-nous demander juste un mois? » En fait, c'est par période. C'est-à-dire que si euh, la première période qui concerne de la mi-mars à mi-avril, si c'est là vous n'êtes pas admissible, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être admissible pour l'autre. Ça peut que pour cette période-là, vous ne le soyez pas parce que vous avez, vous avez, votre perte de revenu n'est pas assez forte, mais que pour les deux suivantes, vous allez l'être. Donc, vous allez demander en fait pour la période suivante tout simplement. Euh, ma question est au sujet des employés admissibles. Il est dit que la personne qui est admissible ne doit pas avoir de période sans rémunération de plus de 14 jours. Dans mon entreprise, nous avons dû fermer à 100% au 21 mars et donc dans la, dans la période du 15 mars au 11 avril, tous les employés ont été sans revenus pour plus de 14 jours. Nous avons réembauché certains employés au 20 avril. Ces employés sont-ils admissibles pour la période commençant au 12 avril? Non, parce que ben, pour la première période, en fait, qui est de la mi-mars à la mi-avril, ça c'est sûr que non, parce que j'imagine fortement que nos employés ont demandé du PCU. Dès qu'il demande de PCU, vos employés ne sont pas admissibles. C'est ça qui est super important là, à comprendre, parce que les deux ne, ne vont pas... c'est euh, L'un va sans l'autre. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc, si vous avez un employé qui demande du PCU, vous ne pouvez absolument pas demander une subvention salariale pour cet individu-là. C'est ça qui est très, très, très important là, euh, à comprendre. J'essaie de noter les autres questions en même temps. Euh, lorsque nous voulons faire la demande, on nous demande de choisir une période qui se sépare en trois. Est-ce que je dois choisir celle qui a plus coûté de salaire ou nous devons faire une demande pour chaque période? Bien, en fait, c'est parce que vous devez savoir s'il y a une période à laquelle vous êtes invisible ou non. Il, le gouvernement est vraiment fait en trois périodes, les divisées dans le fond en trois sections. On est supposé de faire, si on croit qu'on est admissible pour la première période, bien là, on va, on va faire notre demande pour la première période. Si on ne l'est pas, mais on va attendre en fait à la période suivante. Parce que là, en fait, en ce moment, on peut demander la subvention salariale pour la période numéro un qui est terminée, de la mi-mars à la mi-avril. On ne peut pas anticiper bien sûr, les deux autres. Donc là, en premier, le gouvernement a vraiment ouvert le site web pour qu'on puisse faire notre demande pour la période numéro 1. Si on n'est pas admissible pour cette période-là, il faut attendre de faire notre demande. La période suivante. Si là, on croit qu'on peut être anesthésime selon notre base de revenus, puis bien sûr, si l'entreprise est ouverte, si on a pas encore ouvert nos portes, bien sûr, qu'on ne peut pas demander une subvention un salariale. Euh... Bon, ça sera pas long. Euh, Un employé qui a terminé fin de saison hivernale plutôt que prévu. Exemple, terminé mi-mars à la place de mi-avril. Nous avons indiqué fait de saison sur sa cessation. Son retour est prévu le 4 mai. Sommes-nous éligibles pour la subvention pour cet employé? Subvention salariale pour la première période, non, parce que comme vous l'avez mentionné, vous avez mis un relevé d'emploi parce qu'il n'y a, a pas de job pour lui. Il faut vraiment que vous l'ayez payé. Si vous avez mis un relevé d'emploi, c'est certainement parce que vous ne l'avez pas payé, parce que vous n'avez pas de travail pour, euh, pour eux. Donc, s'il y a un relevé d'emploi, la personne a pu demander du CCU. Parce que, comme vous dites, vous avez un manque de travail. Donc, cette personne-là n'est pas admissible, vous ne pouvez pas déclarer. Vous n'avez pas de salaire à déclarer pour cet individu-là. Vous avez un manque de travail. Marie-Christine, il y a deux autres questions entre-temps, euh, avant la, celle que tu as dit. Euh, la question, le 10 on le déduit seulement par rapport aux employés pour qui on fait la demande de CCUC de 75 ou pas euh, oui, si je ne m'abuse, euh, parce qu'encore enfin, là, il y a de l'information sur le 10% qui est sortie là, très récemment, donc c'est pas très clair. Moi-même, pour euh, ayant appelé là, la firme de comptable avec qui on, on fait affaire là, avec très peu d'informations eux-mêmes. Dans le fond, 10%, ça fonctionne de la même manière. C'est vraiment les revenus, pas les revenus, excusez-moi, les salaires que l'on paie en ce moment, c'est comme si, mettons que pour la période, on aurait payé pour 10 000 de salaire, on ferait vraiment 10 000 fois 10 Et c'est ça qu'on viendrait, mettons, le 1 000 on viendrait le déduire de notre montant de subvention. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que le 1 000 qui représente le 10 il faut l'enlever par rapport aux déductions que l'on paie au gouvernement. Donc, on ne va pas recevoir un chèque ou un dépôt direct de cette subvention-là. Elle est traitée très différemment. C'est ça qui... Euh, complexifier un petit peu la chose. Et le gouvernement a vraiment fait ces deux subventions là mais de façon distincte, puis le remboursement ne se fait pas du tout de la même manière. Une autre question, si un employé est inscrit au PCU, mais travaille une journée semaine, est-ce qu'on peut avoir la subvention pour cet employé? Non, PCU, on vient de le dire, le mot PCU, c'est ça. S'il y a plus le mot PCU, ça ne fonctionne pas. Euh, « Un employé qui travaille saisonnier l'été et qui revient le 4 mai est subventionné. » Pour la période qui va l'être, c'est-à-dire quand il va revenir au 4 mai, oui, mais pas avant à Londres, mais dans la première période qui est très tarde, qui est vraiment, comme je le répète, de la mi mars à la mi-avril. Après ça, la deuxième période est de la mi-avril à la mi-mai. Et, mais c'est sûr que ça se peut que l'employé ne soit pas admissible à ce moment-là parce que et même si des saisonniers, vous savez, là, le PCU était très, très large, en fait, au niveau des, per des personnes qui avaient accès. Donc, encore là, si durant cette période-là, qui est de la mi-avril à la mi-mai, la personne va demander du PCU, on ne peut pas demander une subvention salariale là, pour cet individu-là. Ça, ça pourrait être, mettons, pour la troisième là, euh, période, mais encore là, faut prouver qu'on a une base de, de revenus là, de 30% pour y avoir l'accès. Euh, on était. Alors, attends. Que se passe-t-il avec les emplois saisonniers Est-ce que les emplois sont couverts s'ils n'étaient pas à l'emploi en mars, mais que leur saison régulière de travail commence en mai Ce qui revient un peu à ce que vous venez d'expliquer. Ça fait. Euh, « Si un employé travaille trois semaines sur quatre, est-ce admissible aussi et de quelle date à quelle date? » Encore là, ça, ça dépend parce que, le, comme je le répète, le, la subvention salariale est divisée en trois périodes. Donc là, très difficile pour vous dire trois semaines sur euh, et de quel mois à quel mois. Il faut vraiment que ça allait selon une période. C'est sûr que j'ai très, très peu d'informations, ça va être un petit peu difficile de répondre, mais quand je dis, ça fonctionne vraiment par période. Les périodes sont clairement indiquées aussi dans mon PowerPoint ou même sur le site web du gouvernement Il faut rentrer vraiment là-dedans. Et là, en ce moment, on peut faire seulement la demande de subvention pour la première période qui est de la mi mars à la mi-avril. Si la, je comprends la, bien… Oh, Vas-y, Excusez-moi, la, la, la question subsidiaire était la subvention temporaire de 10 et de quelle date à quelle date c'est, dans le fond, c'est la même... Euh, le 10%, en fait, concerne vraiment la période de trois mois, qui est vraiment les, les trois périodes, en fait, qui sont mises ensemble là, euh, du, euh, de la subvention euh, salariale d'urgence. Donc, c'est vraiment du 18 mars, si je m'abuse, euh, au 19 juin. Donc, ça concerne totalement, là, dans le fond, et au moins, il fit ensemble au niveau des dates, là, euh, mais vraiment les, les dates euh, au complet, pour ça que c'est la même chose. La, la en fait, de 10 pour calculer un peu de la même manière, c'est-à-dire pour nos périodes, pour savoir que okay, j'ai payé combien de salaire. Avec le 10 j'enlève ça de mon SSUC, puis là, je vais avoir un chèque ou un dépôt direct du, du gouvernement fédéral. Une question, c'est quand on va sur le calculateur, on nous demande un mot de passe pour la deuxième alternative, c'est-à-dire celle par employé. Où trouve-t-on ce mot de passe? Euh, je vais être honnête avec vous, je l'ai essayé hier, je n'avais pas besoin de mot de temps. Donc, c'est une, une excellente question, je ne l'ai pas réessayé aujourd'hui, mais moi, je n'avais pas besoin de mot de temps, je ne peux avoir accès au calcul à temps, puis euh, euh, inscrire les informations là, dans n'importe quel onglet. Euh, ça, je pourrais vérifier, mais encore là, c'est peut-être l'Agence du revenu du Canada qui va être, la, euh, je dirais la meilleure ressource pour répondre à, à ça. Peut-être que vous pouvez vérifier, Myriam, et puis s'il n'y a pas besoin de mot de passe, nous, on pourra juste mettre un petit mot euh, que vous avez... Euh, Aucun problème, le je, je vérifier, là, ça prendra pas de temps. Excellent. Merci. À toi, Marie-Christine. <rire> J'ai vu sur le site du gouvernement que même si l'employé a reçu la PCU, nous pouvions demander la subvention pour eux en les rémunérant antérieurement et par la suite. Ces employés doivent remettre la PCU. Euh, oui, mais là, encore là, c'est une attente à prendre avec les individus, sachez que c'est ça, là, euh, c'est quand même une entente individuelle à prendre avec les individus pour être sûr que lui-même remette les sous au PCU. Puis, je, je vais être honnête avec vous, en ce moment, même le PCU, euh, vous savez peut-être, là, il y a des gens qui ont été payés en double, en trop, qui n'auraient euh, pas dû avoir accès pour quoi que ce soit. Et puis, euh, pour remettre les sous, il faut attendre même que le gouvernement nous appelle pour que ça de l'erreur et tout ça. C'est vraiment pas si simple. C'est sûr qu'il y a une demande là, de façon astronomique, là, du nombre de demandes qui explosent Donc, c'est quand même compliqué et long. Fait que si on veut s'engager là-dedans, il faut vraiment être sûr que ça fonctionne. Alors, je ne suis pas une experte du gouvernement fédéral, mais en ce moment, les délais sont très, très longs juste pour remettre des sous parce que, maintenant on a reçu la subvention en double. Et donc, c'est peut-être une avenue oui, qui est plausible. Mais avant de m'aventurer là-dedans, peut-être je fais un petit appel à l'argent du revenu pour être certaine que tout fonctionne, pour pas qu'après ça, l'employeur se fasse pincer en disant « mais non, mais finalement, ton employé n'a jamais remis le IPTU. Euh, » La demande doit-elle être faite après la période de travail, quand nous allons réembaucher ou on peut la faire d'avance? Bien, comme je l'ai mentionné, en fait, en ce moment, il y a juste pour la première période qu'on peut faire la demande. Donc, il faut attendre que la période du SSUC soit terminée. Donc, on peut juste le faire en ce moment, qui concerne la mi-mars à la mi-avril, comme je le répète. Donc, on ne peut pas anticiper les suivants pour le moment. On ne pourra pas faire des demandes, là, des demandes en anticipation. Euh, Est-ce que les membres de notre famille sont admissibles? En fait, eh, ça dépend. Ici sont vraiment déclarés comme employés. C'est-à-dire que si, par exemple, mon associé, par exemple, c'est ma conjointe ou mon enfant, ce n'est pas considéré comme un employé. Donc, quand on parle d'employés, c'est vraiment euh, des gens qui ont un temps de paye, puis que moi, je paye des déductions. Si j'ai des personnes qui ont un lien de dépendance, comme on le qui sont vraiment salariés chez nous, oui, ils le peuvent. Et justement, dans le calculateur vous allez avoir deux sections, donc des personnes qui ont un lien de dépendance, c'est-à-dire qu'il y a un lien familial, puis j'ai les personnes qui n'ont aucun lien de, de dépendance. Il faut juste s'assurer qu'ils soient salariés, hein? pas qu'on les paye en dividende ou peu importe, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, les personnes réembauchées peuvent avoir reçu ou continuer de recevoir la prestation canadienne d'urgence. Tout dépend de la situation. Ces personnes pourraient devoir rembourser... On avait déjà répondu à ça euh, et on laisse là, un site internet. Je pourrais euh, peut-être, on pourra le joindre au courriel là, euh, euh, oui. à la fin de la présentation. Oui. Euh, Peut-on de... Oh, vas-y. Excuse-moi, il y a une question. Est-ce que les entreprises saisonnières sont admissibles? Oui, bien, ils vont l'acadresser, mais encore là, il faut être sûr en fait, qu'il y a une base de revenus. Bon Alors, temps, station de avec... ski. Exemple, station de ski. Ben, en fait, la station de ski, plus, ben, plus ou moins, ça dépend parce que là, ça marche par période. Donc, si, exemple, il eh, y avait déjà pas, j'imagine qu'il y a déjà pour le, mettons, la deuxième période qui concerne la mi avril à l'année mai, probablement qu'il y avait déjà même pas de revenus. Il faut vraiment être sûr qu'il y ait une baisse de revenus. C'est ça qui permet de savoir si on est admissible ou non. Si, justement, la station de ski, ben, dans le fond, moi, j'ai vraiment pas de baisse de revenus significative qui me permet de faire la demande, déjà on a la réponse. La, la, l'employeur ne pourra pas faire une demande de SSUC il faut vraiment avoir une baisse de revenus selon les périodes. Donc, de la mi-mars à la mi-avril, c'est une baisse de revenus de 15 et les deux suivantes, c'est de 30 euh, Nous allons recommencer le travail le 11 mai. Est-ce que c'est 12 semaines à partir du 11 mai ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le 11 mai, c'est inclusif ou pas? Bien, en fait, c'est les périodes. Je n'ai pas les dates exactes là, parce que le patron est défini, mais c'est vraiment selon. Donc, si on ouvre le 11 le, le, mai. Ah, bon, non, c'est 10 mai ou 6 juin. Exactement, on va rentrer dans la troisième période. Donc, on s'entend pourra pas faire la demande là, euh, avant le 6 juin. Là. Donc, ce n'est pas par anticipation. Euh, après, la question suivante sur la subvention salariale cumulée avec la, le PACM. Euh, la réponse est oui, mais ça, on va en le traiter tout à l'heure. Euh, plus de précision, parce que je vois le temps qui passe, puis on a aussi une autre, une autre présentation derrière. Plus de précision sur le montant de la subvention de 10 Bien, Comme je l'ai dit, en fait, c'est vraiment sur les, le salaire qu'on c'est un peu le même principe, comme je l'ai dit, de vous référer vraiment à votre compte parce que c'est un calcul manuel. Et l'Agence du revenu ne le calcule pas pour vous et ne vous fournit pas de calculateur pour ça. Donc, euh, nous-mêmes, par exemple, il faudra appeler notre comptable pour être certaine qu'on le calcule de la bonne manière. Donc, ils vont vraiment, grosso modo, on se fait sur nos salons de paye pour les employés bien sûr là, qui, euh, qui travaillaient, mais comme je vous le mentionne, on n'a pas beaucoup d'informations. La plupart euh, doivent se référer là à leur comptable. Ce que, ce que je vous propose, parce que je vois l'heure qui tourne, il y a encore pas mal de questions. Ce que je vous propose, Myriam, c'est que je vais vous adresser les questions. Oui. Vous allez y répondre. et Merci pour votre brillante présentation. Je pense que c'était très intéressant. Euh, et puis.